Excusez-moi monsieur ah, ouais. Euh, ouais. En fait je me suis réveillé dans la chambre là-bas et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un gros trou de mémoire et j'ai mal à la tête. Vous savez ce qui s'est passé Ah je sais pas ah, moi je... Ah, C'est pas tranquille ça je crois. Oula Pour te reviens Bonjour, je, je viens pour faire mes papiers. Merci. Je n'ai pas d'argent. Excuse-moi. Euh, ouais. Tu, ça te dirait de faire des affaires, Disons que j'ai pas beaucoup d'argent. Bah Mais disons que moi as non as plus. Fait en papier. fait, euh, j'ai zéro. Je viens d'arriver en ville. Et euh, ouais, ouais. c'est Enfin, quel genre d'affaires Parce que je vais pas ah, dire oui alors, comme ça. Je... Bah des affaires illégales euh, on va dire. Bon je t'avouerai que je me souviens pas de ça, ce ouais, qui s'est passé avant aujourd'hui Donc je vais pas te dire non parce que j'ai zéro sur moi Donc euh, vas-y je te suis euh, Vas-y je te suis Vas-y nickel euh, Tu t'appelles comment Bobby Sarli Et vous Ok moi c'est Patrick Salon Enchanté <rire> Ouais donc tu disais Ouais, je te disais, euh, faut, faut qu'on y voir le le cahier, il y en a un côté du vendeur d'armes, je crois. Ce serait cool pour essayer de commencer notre business dans le volage des voitures. Ça permettrait de faire euh, pas mal de thunes. Ouais. Non, tu l'as peut-être peut dit un peu trop fort, du coup. Non, t'inquiète pas. Ceux qui entendent, ils auront les oreilles coupées. Attends, attends. Je la voiture. <rire> conduit parce que je suis pas très euh, très bon conduit. Je crois, crois qu'on s'est ah, fait bien tirer bien dessus. Hein. On se casse, on se casse. T'as bien joué gros. Oh, oh, oh. Ouais je l'ai vu direct. On même bah, après, la... après elle est larvante. Fais... Fais gaffe je crois que le flic il t'a entendu. Non ah, c'est bon. Ah t'inquiète. Bon je t'avoue que j'ai pas eu mon permis je me suis raté trois fois mais. Euh, en fait moi je m'en souviens vraiment pas avant d'aujourd'hui donc euh. Je t'avouerai que bon. Et es... Que en fait qu'est-ce qui s'est passé tu réveillé Ah à ça je me suis réveillé à l'hôpital, bah juste ici. Et euh, je suis sorti mais je me souviens de rien avant euh, aujourd'hui. Ok ok. Ils sont tous un peu comme ça dans la ville, t'inquiète. Oh wow, wow, wow, wow, wow essaye, essaye de, pas fait, de pas la casser. Ok c'est bon ils nous ont pas capté Alors tu vois ici il y a un lockpick à 700 balles On va se l'acheter et puis euh, On va se faire du fric Bon c'est bon je me le suis acheté Ça fait mal au cul mais bon Moi mais... j'avais sûrement de l'argent parce que j'ai trouvé 150 que... euh, Vas-y vas-y euh, prends le Non j'ai regardé Elle était euh, lockpick Vas-y on y va Tu sais où c'est qu'on les revend les voitures Donc là faut qu'on trouve... Ouais ouais je sais où c'est Donc t'as pris euros sur toi Exactement Je sais que c'est des grosses sommes Et les garagistes demandent ça pour démanteler les voitures Donc on va la démanteler Enfin pas elle parce qu'elle est cassée Elle va rien nous rapporter Bah on peut essayer on, on peut essayer un petit peu au, au moment caisse, moment. Bah viens on essaye vas-y attends Réparation sans ça mmh. Tu veux Wow Arrête ça Vas-y je vais la crocheter au moins. Ouais, je fais le guet, vas-y. Ouais, vas-y. Je siffle s'il y a la police. Fais gaffe, fais gaffe, y'a un remorqueur, y'a un remorqueur. C'est bon, il est passé. Go go go, ah, c'est un peu business. Quand même. Bon, on sait pas encore si hein, on va voir un champ ouais, ou pas. Champ. Bah, de mes souvenirs, c'est pas mal. Mais en fait, tu vois, faudrait voler des voitures neuves. Le problème, c'est que là, il y a des flics à côté. Par contre, là-bas, il y a une voiture rouge. Mais je crois que c'est celle qui est en. 400. Vas-y. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pourrez la démanteler monsieur. Je la demande, est-ce que vous pouvez nous la démanteler, s'il vous plaît Pas enfin, 450 euros. Vous alors, euh, vous, avez euh, vous avez un distributeur pas long Un distributeur pas euh, de Un distributeur. Enfin, une carte bleue Alors, une carte dans et le les trucs là. Euh, non, ai pas bon, alors, ce que je vais vous faire, monsieur, bon, alors, ce que, que je vous propose. Je vous passe 100 maintenant. Vous commencez à la démanteler, je vais chercher le reste et je reviens pendant euh, le laisse pas lui laisse pas prendre des. Euh, ferme derrière moi et lui laisse pas prendre des pièces. Voilà. Allez-y continuez, je vous passe la, le reste. de toute façon bien. Dis-lui que si euh, si, nous passe, pas, si on n'a rien on le pute. Okay. Allez. Ah, là, là. Et vous, vous touchez, vous touchez aucune pièce, je vous préviens. Et 400. Ouais. Alors bien joué, c'est rentable du coup, je vais te donner tout l'argent que j'ai ouais. eu. Parce que du coup, moi j'ai payé 450, mais vrai. que c'était peut-être pas si rentable que ça. Merci bien mec c'est un très bon bénéfice pour une voiture cassée, Faut on Attends, a... je vais... on va déposer l'argent pour pas se faire braquer. Et, hop, déjà 800 balles pour nous. pas, c'est pas, pas. Bah essaye, essaye sinon on se barre, on s'en fout. Alors si elle... S'il y a des si pics, je, je siffle. Gaffe, bouge, bouge, bouge. Dégage, dégage, dégage, dégage, dégage, dégage. Wow, wow, wow, wow, wow. Enfin, ça fait un bruit pas possible. Ouais, go. Euh, attends, attends, vas-y, vas-y, je retournerai l'argent. Non, non, il a les trop bas pourcentage, on peut pas la revendre. Quoi? Elle est cassée en gros, on peut pas la revendre, faut en trouver une autre. On va juste se servir de taxi avec cette voiture. Ok. Le problème, c'est qu'il y a pratiquement que des voitures cassées ici, personne ne sait conduire. Va tout droit, va tout droit. On va aller voir ouais, au quartier du bois là. S'il n'y a pas des voitures, ce serait pas mal. Je suis jamais venu ici. Ah si, je me suis fait braquer là. C'est euh, ici que je commençais mes, mes premiers trucs de livreur. Ah. Ah bah yes. Ils vont pas nous déglinguer si on arrive. Hi. Oh, regarde, c'est quoi ce serpent là ah mmh. <rire> mmh. <Wow> <rire> J'ai 2% de vie. Ouais. Bon, euh, Bob, il faut faire un truc, je joue au loto. Et là, on m'a annoncé que j'étais gagnant de 10 000 euros, ce qui fait wow, que, 10 coup, 000. Un wow. Ouais, je sais, c'est ouf, j'arrive pas à le croire, je bégaye encore. Du coup, je suis à 14 000 balles. Et là on va pouvoir commencer à s'acheter des armes On va pouvoir d'abord s'acheter une voiture Je pense que ce sera le prioritaire Et puis voilà on va pouvoir continuer Je suis un peu fatigué de cette journée Qui a pas très bien marché au niveau vol de Je te dis à demain Je vais dans mon appart Et puis, et puis voilà demain Ok à demain